Bonjour mes frères et sœurs et nous sommes heureux de savoir que vous êtes connectés encore pour suivre cette interview que nous allons avoir avec le frère Léonard Alifessé. Le frère Léonard Alifessé qui est un apôtre, à porte du Seigneur Jésus-Christ, qui a été aussi invité ici à Pointe-Noire suite à la dédicace du temple qui a eu lieu au, à l'assemblée de l'église originelle de Contrail. L'invitation avait été initiée par le pasteur Abiaou. Le frère Léonard Lefesse que nous avons recevoir aujourd'hui, il est auteur de plusieurs publications. Il a écrit beaucoup de brochures. Mais il y a une brochure qui voudrait être notre intention ici, c'est que la lumière fût. Que la lumière fût. Je pense que c'est comme ça. Si c'est pas ça, c'est que la lumière soit. Et de toute façon, il est ici. Il va pouvoir. Nous en dire plus. Et pourquoi avons-nous choisi cette publication parmi tant d'autres Parce que nous voulons aujourd'hui savoir euh, s'il si est apôtre, serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il doit avoir un appel. Et s'il a un appel, nous devons pouvoir aussi le connaître. C'est pourquoi le frère Laurent est avec nous. Frère, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon précieux frère. Vous vous sentez à l'aise d'être dans ce cadre euh, ici qu'on appelle Malona Lodge je me sens vraiment à l'aise parce que c'est vraiment un cas tout à fait particulier, je ne pouvais pas imaginer que dans un coin comme Pointe Noire, fait un en fin fond, là, en traversant des villages, qu'on trouve un endroit aussi joli, aussi paisible, on se sent juste au bord de la mer ici. Avec ce petit vent frais qui viennent, mm -hmm. ça fait vraiment du bien d'être. Ça fait du bien. Et le, la, la mer, l'océan, c'est la créature de Dieu. Comme vous, vous êtes aussi une créature de Dieu. Sauf que vous êtes particulier dans la mesure où vous êtes un serviteur du Seigneur. Vous prêchez la parole de Dieu. Alors, Paul, son appel, nous pouvons le trouver en lisant simplement les actes des apôtres. Lorsqu'on arrive au chapitre 9, on voit comment Paul a été appelé. Et vous, si vous dites aussi que vous êtes apôtre, serviteur du Seigneur, comment avez-vous été appelé euh, Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Euh, J'étais en fait comme tous les jeunes dans ce monde, effectivement. Et voilà que j'ai vivé comme tout jeune. Mm -hmm. Je n'avais pas vraiment un cœur qui se serait donné en fait aux choses de Dieu parce que depuis ma jeunesse on n'avait jamais parlé de Dieu mais je réalisais quand même que Dieu existait et que bon j'avais la crainte de ce Dieu j'ai j'ai senti que même quand je voulais faire quelque chose qui était mauvais c'est comme si quelque chose en fait me retenait mais mmh. je comprenais rien et ce qui m'a aussi euh, touché une fois c'était quand je devais donc passer les examens et je me rendais compte que bon qu'il y avait des matières que je connaissais pas je me suis mis à genoux, je commençais à prier à ces dieux comme moi jamais instruit et comme moi jamais appris. Et c'est comme cela que dans ma jeunesse, dans ma vie, j'avais quand même cette pensée de ces dieux et la crainte de ces dieux, effectivement. À un moment, effectivement, il y a des circonstances qui se sont donc avérées passer dans ma vie, qui ont fait que j'ai eu à pouvoir avoir des personnes qui sont venues chez nous et qui étaient venues parce que ils devaient donc euh, nous visiter puisqu'ils étaient de croyants. Mmh. Bon, je n'étais pas là. J'étais donc euh, quelque part effectivement à l'école, donc on revenait de l'école. Mais ce qui était particulier, c'est que ces personnes qui étaient venues euh, ont eu à pouvoir faire une déclaration qui était vraiment très touchante, en disant que bon, il y a des enfants dans cette maison, mais il y a un des enfants qui fait du tort à un autre. Ces personnes-là ne me connaissaient pas évidemment de cette manière. Et ce y avait, c'était que comme j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les études, j'étudiais beaucoup et ce qui veut dire que je réussissais quand même, mais cela ne plaisait pas à ceux avec qui j'étais d'une certaine manière et Voilà que Voilà qu'on arrive et que bon, euh, j'avais des problèmes quand j'étudiais, j'avais des douleurs au niveau de la tête ici, des maux de tête inimaginables. Je ne savais pas ce que c'était en fait, mais chaque fois que je voulais prendre le, les cours pour étudier, j'avais des douleurs, je ne comprenais rien. Ce qui s'est passé c'était gros en fait ce que… Euh, il y avait un des jeunes hommes qui était quand même jaloux. Et pendant que moi j'avais des douleurs, je ne me rendais pas compte en fait. C'est-à-dire comme dans la sorcellerie, mm. ils avaient été faire en fait des choses pour qu'à un certain moment, ils m'enlèvent l'intelligence. C'est ça que mm. je sentais des douleurs sans comprendre. En enlevant l'intelligence, effectivement, que je devienne fou. Une fois que je suis mm. devenu fou. Alors à ce moment-là, c'était... Il s'est juste... Ah, c'était puni. Alors. alors, ces personnes qui étaient venues à la maison, il y avait donc euh, une dame qui était là aussi, avec... C'était trois ou quatre personnes. Et voilà ben que... Lorsque nous sommes rentrés dans la maison, cette dame, je crois que, puisque je ne connaissais rien de Dieu, et, et, elle avait en fait un, un, un don de prophétie. Mmh. C'est comme ça qu'elle m'a regardé, elle m'a dit que toi, tu as une douleur ici au niveau de ton front. Mmh. Je ne connaissais pas la personne, pour la première fois, je failli tomber par terre, je lui mais elle ne me connaît pas, comment elle peut savoir que je souffre Évidemment, je souffre mmh. énormément. Alors, euh, elle dit qu'effectivement, que si tu crois qu'on puisse prier pour toi, alors à ce moment-là, cette douleur-là, effectivement, partirait. Ben, je ne pouvais que demander que ça. Alors, on a prié pour moi, et euh, ils sont partis, et puis à ce moment-là, ils nous ont invités dans l'église. Hein. Et quand ils nous ont invités dans l'église, effectivement, et on est parti dans cette église, évidemment, jeune que j'étais, j'entendais, on chantait, on... mais ce qui me frappait particulièrement, c'était en fait l'action de quelque chose de tout à fait surnaturel qui se passait, effectivement, on ces gens, ils étaient vraiment des gens qui, qui étaient dans la sainteté, qui vraiment qui s'étaient aidés, ça m'a touché. Mmh. Non, pas plus, hein, je n'avais pas eu à pouvoir vouloir euh, donner mon cœur au Seigneur, évidemment, parce que j'avais des projets dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai dit, bon, voilà, euh, moi je suis encore jeune, mais je ne peux recevoir que le Seigneur, que quand, que quand je serai vieux, ainsi mmh. de suite. Et, et voilà qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu effectivement, euh, qui avait été invité, il est venu juste là, euh, il a pris donc la Bible, il ah. a lu dans Matthieu 24, et alors là le verset c'était euh, que le Seigneur Jésus qui se reviendra, ce se sera sur son trône, mm. il mettra donc à sa, à sa droite donc les, les brebis, à sa gauche effectivement les boucs, mm. et puis il dira ceux qui étaient donc à la droite de venir, vu qu'il venu de mon père, prenez possession du, mm. du Voyons, effectivement, donc, donc, ils ont, donc, ils ont reçu la vie éternelle. Oui. Et ce qui était donc à la gauche, à la gauche, c'était des maudits oui. qui avait effectivement aussi dans, dans le feu, effectivement, c'était un point donc <rire> Alors, il a lu seulement ça, oui. puis, simplement le fait qu'il qu ait lu, quand il a lu en disant que le Seigneur viendra, mm -hmm. ce sera sur son trône, tu dis, tiens, donc, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mm -hmm. Je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais su cela. Donc, moi, mon problème, c'est que comme le Seigneur, il est ressuscité il est parti, on ne le rencontrera qu'après notre mort. Mais quand je suis jeune, je vais pas mourir maintenant. Donc, ouais. ça veut dire que... Lorsque euh, je mourrai. Ah, euh, c'est quand je serai très vieux. Ouais. Après l'avoir vécu comme vraiment comme... vécu, vécu. Mm -hmm. Mais là, j'apprends qu'il va revenir. tu deviens juste, je dis, mais... S'il va revenir, ce qui est, il peut revenir aujourd'hui, oui. comme demain. Mm -hmm. Donc, s'il vient, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire que moi, ouais. ici, je savais 100% que c'est l'enfer qui m'attendait. Ouais. Alors, comme je voulais parler aller en enfer, j'ai dit, oh, il dit, Seigneur Jésus, maintenant même là, on n'avait même pas dit qu'il veut accepter comme sauveur personnel, non, rien du tout. Il dit, maintenant même là où je suis assis, ici, là, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme, tous mes projets, j'abandonne. C'est à ce moment-là que j'ai expérimenté quelque chose de tout à fait particulier. Pendant que j'ai dit cela, j'ai senti dans mon cœur comme si c'était un bloc vraiment de poids aussi énorme qui est tombé comme ça. Et puis quand je relève, je regardais, c'est comme si ces gens c'était nouveau pour moi. C'est-à-dire que je commençais à comprendre effectivement ce qu'ils étaient en fait. Donc c'est-à-dire que ces jours-là, ah, ah, ah, je suis rentré chez moi. Je dit non, non, non, non, non, non, non. Moi ici, Seigneur... Je voudrais vraiment avoir ce que cette personne en parce que je le vois aussi ça, ça donne parce que moi, cette époque, tu te donnes un peu comme je me donne, moi, c'est entier. Je suis rentré à la maison, je n'ai rien dit. Je me suis couché par terre pendant trois jours et trois nuits. Je jeûnais, je priais, j'étais connu comme ça. Je voulais vraiment personne ne vous a enseigné le jeune. Personne ne vous a enseigné la retraite J'ai entendu simplement qu'il y a ce qu'on appelle le jeunes, mais mmh. eh ben moi, c'était le moment pour moi, je me suis jeté donc par terre, je me suis par terre, je commençais à pouvoir prier toute la nuit entière pendant trois jours et trois nuits. Et c'est là que j'ai eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que, ces jours-là, je crois que c'était un, un mardi, je pense, je suis parti donc... Euh, euh, là, à ce moment-là, on ne me supplie pas pour aller à l'église. Hein, non, parce que moi-même, j'avais certains des seigneurs. Revenez de nouveau, le ah, désir ah, est je de là, que ouais. Maintenant, hein, est, ça, c'est ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire que la Bible était devenue un livre que j'aimais bien lire, effectivement. Pas d'ennui. Alors, ah, maintenant, j'arrive ce jour-là à l'église. Il y avait quelque chose de particulier, en fait. C'est-à-dire que ce jour-là, quand les gens venaient, ils devaient d'abord se mettre quelque part, ils priaient pour ce qui devait se passer, effectivement, ainsi. Bon moi déjà moi j'avais déjà prié pendant trois jours et trois nuits je revenais et je me sentais vraiment bien mon... c'était que mon cœur était vraiment je voulais, la pensée du péché vraiment pas il y avait rien qui pouvait s'interférer tout le temps penser à Dieu parce qu'il dit oh si je reviens aujourd'hui je dois partir et... et je vais pas mourir aller aller ailleurs alors je rentre en fait ça c'était quelque chose de particulier il y avait quelqu'un qui était venu donc un monsieur qui rentrait et moi j'étais derrière, il était devant moi. Je crois qu'il était assis, je me suis peut-être un peu arrêté ici. Soudain, j'ai commencé à pouvoir réellement sentir et à voir ce que ce monsieur était en train de voir penser en lui-même. C'est bizarre. Alors, toutes les pensées que le monsieur avait, mm -hmm. moi je pouvais sentir effectivement ce qu'il pensait. Les connaître. Bien sûr, je ne comprenais rien. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprenais penses. rien du tout, mon frère. Alors, je commençais à trembler, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive Je rentre dans l'église. Et j'étais donc dans, j étais... J étais dans le fond, dans le, fond dans le fond, Alors bon, maintenant, on a commencé à chanter, et puis le pasteur a pris la parole, évidemment, on n'a pas, pas parlé, évidemment, on chantait, et puis bon, ceux qui avaient des dons, on les appelait pour voir prier ainsi, les on priait pour eux. Ces jours-là, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations de dons, il n'y avait qu'une une dame, effectivement, qui a eu à pouvoir Alors, moi j'étais assis dans le fond, puis bon, prier, on priait, on priait, on priait, puis une dame, et puis un hein, monsieur. Les pasteurs étaient ici, puis il y avait un autre frère qui était là, effectivement, qui a eu donc arrivé à pouvoir voir parce qu'il avait aussi des dons de prophétie. Moi, j'étais dans mon coin là-bas, au fond, mais vraiment au fond, au fond, au coin là-bas où j'étais toujours assis comme ça, et ma tête baissée, j'ai prié, j'étais, j'étais, je pensais quasiment à l'endroit de Dieu. Tout d'un coup, j'entends, toi, là-bas, dans le fond, là-bas, toi. Je regarde à côté, je dis, non, non, non, toi, ici, toi, là-bas, au fond, dans le fond, dans fond, là-bas, viens ici, devant. C'est le pasteur qui vous appelle. Oui. Mmh. Je commence à trembler, trembler. Je dis mais mon Dieu, mais. là, c'est ce qu'on a découvert, mes péchés. Ce que j'ai eu à pouvoir. Je commence à confesser, Seigneur, et pitié, pardonne-moi. Je commence à monter, effectivement, là. Et alors, le pasteur, il avait un don aussi, une vision. Alors, il dit, approche-toi ici. Il dit, je m'approche là. Il dit, lorsque tu étais là-bas dans le fond, tu étais là entre les de pouvoir prier, j'ai eu une vision te voyant dans la vision. Et qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai vu? au-dessus de toi, il y avait donc une étoile, donc une lumière qui était au-dessus de toi. Hmm. Et le Seigneur t'a donné quelque chose. Moi je ne connaissais rien. Alors pendant ce temps-là, quand je me suis approché, c'est lui qui était ici, effectivement, qui avait les dons de prophétie, c'est moment-là qu'il a prophétisé en fait, en fait. Il a donné effectivement le message que le Seigneur m'a appelé pour pouvoir, il va pouvoir les servir. Et euh, il a parlé, effectivement, moi j'étais, moi j'étais là, là debout. Et puis le pasteur m'a dit. Mets-toi à genoux, parce que Dieu t'a appelé. Je vais prier pour toi. Et à cette époque, vous avez quel âge Je devais avoir euh, entre 16 ans, quelque chose comme ça, d'une certaine manière. Alors je me suis mis à genoux. Regarde ce qui est ce qui est particulier. Je comprenais rien. C'est un genou, je comprenais rien. Le pasteur, normalement, quand on prie pour quelqu'un, on met la main sur la tête okay. et on prie. Le pasteur prend la Bible, il met sa Bible au-dessus de ma tête comme ça, oui. et il met sa main au-dessus de la Bible. Il commence à pouvoir prier. Pendant qu'il prie, moi j'étais comme ça, je vois paf, la lumière et le Seigneur Jésus-Christ juste devant moi comme ça. Il était surplombé, en fait il était à ces niveaux-là. Ses pieds, je décris bien, c'était des pieds basanés et puis il avait ses cheveux comme ça qui tombaient effectivement. il avait. Ce qui était particulier avec moi c'est qu'il avait une robe rouge. Et cette robe rouge, effectivement, flottée dans le vent, comme ça, effectivement, elle était devant. Alors, pendant qu'il était là, la puissance de Dieu pénétrait dans mon cœur. Alors, le pasteur a commencé à pouvoir prier. Et ça, Dieu qui se sert mes témoins, pendant qu'il priait, les iota des saints écritures ici, descendaient, effectivement, de là, sans rentrer dans mon corps. Je sentais la parole de Dieu rentrer, rentrer, rentrer, rentrer, rentrer, rentrer pénétrer jusque, jusqu'au fin fond de maison. J'étais là. Alors là, pendant tout ce temps-là, le Seigneur Jésus christ était juste devant moi. Il priait, ont chantait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Et puis quand il a terminé de pouvoir prier, paf, la lumière est terminée. Et maintenant, il me demande après avoir prié pour moi, lève-toi, va t'asseoir. Alors je peux vous dire que c'est comme si on avait pris... 500 buildings qu'on a mis sur mes épaules. Vous n'arrivez plus à vous. Je n'arrivais même plus pas à Rien du tout. J'étais vraiment alors vidé, mais vraiment aucune force. même pas... s'est levé comme ça, c'est comme si j'avais euh, des poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me lever. C'est là que j'ai expérimenté la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mm -hmm. Pour la première fois de ma vie. Comme il voyait que je savais pas me lever, il vient simplement, il tend sa main, il me tient, il dit, au oh, nom du Seigneur, dit, ah oh non, non, c'est merveilleux. Je sentis que j'étais, quand il a posé seulement ces noms, je sentis que j'étais comme une plume comme ça. Je, dis, je me suis levé, j'allais m'asseoir effectivement à l'endroit où j'étais assis, je ne comprenais pas tellement très bien ce qui m'était donc arrivé. C'est comme cela qu'effectivement, que, le Seigneur a, a eu à pouvoir commencer à pouvoir. Je suis rentré chez moi à la maison, ma vie a commencé à pouvoir changer. J'ai commencé à pouvoir lire les Saintes Écritures, et si effectivement, me consacrer. Et comme vous savez, on est des jeunes, effectivement. Donc mmh. il y a eu une, une période où j'ai eu à pouvoir euh, à, à rencontrer un, un, un jeune homme, effectivement. Et ce jeune homme n'était pas tellement quelqu'un qui était vraiment... Dans la jeunesse, effectivement. Oui. Et là, il m'a fait pousser comme basculer un peu dans les choses qui étaient donc euh, dans le monde. C'est un naufrage, un peu un naufrage. Ah, hein, c'est comme, comme ça un tout petit peu avec euh, cela. Mais en fait, je ne me sentais pas vraiment dans, la, dans mon endroit avec cela. Mm. C'est comme cela que euh, quand je suis allé donc à l'université, là où je rencontrais Jean-Jacques ici effectivement, euh, ouais. et à l'UNIF. J'étais, euh, comme tout le monde, mais en fait, et là, nous sommes à Bruxelles. Oui, c'est à l'Unif, oui, c'est que j'ai okay. Alors, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, que, lorsque je suis arrivé donc à l'Unif, il s'est passé une chose, ce que j'avais, euh, dans l'auditoire avec on avait, j'avais la connaissance de quelqu'un qui s'appelait donc Michel. Et c'est comme cela que euh, Michel me dit, euh, il faut que tu viennes dans notre église, effectivement, pour que nous puissions prier ensemble. Tu te souviens de lui? Alors, j'ai dit à Michel, j'ai dit, « Tu me vois maintenant, je suis un homme qui est tombé. Mais je sais une chose, que je servirai le Seigneur. » Je me disais « Oh non. » C'est comme ça que, quelque temps après, vers le mois de novembre, on avait donc les examens. Et on devait préparer pendant 15 jours en fait les examens. Mm -hmm. J'habitais dans un appartement. Je suis arrivé dans cet appartement. Donc, je suis rentré, je m'assis. Pendant quelques jours, j'avais déjà des remords dans mon cœur. Je ne comprenais pas tellement très bien. C'est comme ça que je rentre donc chez moi. Je m'assis. J'avais un bureau ici et puis j'avais un mur. Et quand je me suis assis là-bas, tout d'un coup, quelque chose s'est passé. C'est comme si on m'a ouvert les yeux que je ne voyais pas. J'aurais vu ma vie, comment j'ai pu aller dans le monde, comment j'ai pu arriver à pouvoir... J'étais tellement, tellement, tellement, tellement, tellement tristé que je commencé à pouvoir me repentir. J'ai dit, Seigneur, donc il n'y a personne qui était venu me parler de Dieu, personne ne me dire effectivement non, mon frère il n'y personne. Seul dans mon appartement, le Seigneur m'a visité. Alors il m'a montré ma vie, comment j'ai fait, ce que j'ai fait effectivement. Et c'est comme ça que depuis ce jours là j'ai dit, Seigneur, dès aujourd'hui et à jamais, plus jamais, le monde. C'est ainsi que. Que je suis revenu au Seigneur. Et alors là, c'est comme ça que le Seigneur a commencé maintenant à pouvoir préparer d'abord les choses pour que je puisse arriver à pouvoir trouver un endroit. C'est comme ça qu'on a eu à pouvoir trouver un endroit. C'était donc Frère Roger Mais bon, dans mon livre, en fait, euh, Lève-toi, j'ai donné beaucoup de détails, effectivement, si mm. vous voulez, vous pouvez aussi la voir. Donc, voyez un peu, enfin, voilà un peu comment, effectivement, les choses se sont passées effectivement dans, dans ma vie pour que je puisse arriver à pouvoir. Bon, maintenant, pour maintenant à entrer dans le ministère c'est un peu plus long ici pour pouvoir parler mais je exact. Un peu un bref mm -hmm. donc c'est un peu ça que, comme ça que les choses ont lieu à ça se passer alors euh, vous avez donc vu le Seigneur Jésus-Christ dans une mm -hmm. robe vous avez dit rouge rouge, euh, rouge. Dans, avec des cheveux vous avez pu le décrire jusqu'aux pieds Exactement. et, et est-ce que ça, ça, ça vous est arrivé à l'esprit de pouvoir vérifier si votre expérience là pourrait être bibliquement soutenue c'est une très bonne question parce que la plupart de temps la plupart de temps les gens quand ils voient le Seigneur et disent qu'effectivement, qu'ils l'ont vu, effectivement, en vêtements blancs, ainsi de suite, effectivement. Blanc. Quand j'ai aussi rendu mon témoignage dans mon livre, à, à Lève-toi, mmh. ben, les gens ont posé des questions comment eh, ça s'est fait, qu'est-ce qu'il a né, effectivement. Bien sûr que dans le livre des Aïs, je pense, au euh, chapitre euh, 50, quelque chose comme ça, le Seigneur est présenté en vêtements rouges, un vêtement teint de sang. C'est un vêtement mmh. qui est rouge, en fait, qui dit le jour de vengeance. Et s'il m'est apparu dans ce vêtement-là, rouge, c'est pour ça que j'insiste toujours rouge. Je pouvais même pas insister, mais j'insiste rouge. Parce que ça avait quand même une importance avec mon ministère. Ça avait quand même un trait avec mon ministère. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que j'ai toujours eu à pouvoir dire, euh, les gens ne peuvent pas me supporter, ils peuvent pas m'aimer, en fait. Je sais très bien ce que j'ai dit cela parce que avec la, le ministère que Dieu m'a donné et la manière dont le Seigneur me conduit, pour supporter la parole, pour aimer la personne qui apporte cette parole, effectivement, il faut vraiment être un fils de Dieu. Il faut être un fils de Dieu. Mm -hmm. Alors, oui. Frère Léonard, oui. euh, de 16 ans, vous avez reçu l'appel, vous êtes converti, et voilà, après, à l'université, vous vous êtes consacré totalement au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, vous prêchez la parole de Dieu, vous voyagez, vous parcourez presque le monde entier, et jusqu'à aller au Pakistan. Euh, et aujourd'hui, vous êtes à, au Congo-Brazzaville précisément à Pointe-Noire. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, savoir que vous, Léonard de êtes homme des dieux qui reste toujours le même depuis son jour, le jour de son appel? Bon, la question, elle est bonne, en fait. Il faut dire que, euh, lorsque le Seigneur appelle, effectivement, mmh. il y a un moment où le Seigneur euh, doit former la personne. Et mmh. que bon, l'appel est là, mais maintenant, on ce n'est pas directement en fait que le Seigneur vous envoie sur le champ de mission. Il y a un temps, comme tout à l'heure tu as cité effectivement l'apôtre Paul, quand le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas, comme tu l'as bien mm -hmm. cité effectivement, cet homme n'est pas directement parti prêcher la parole. Mm -hmm. Si tu vois dans le livre des Galates effectivement, il est il allé il passer trois ans en Arabie avec des parchemins pour pouvoir méditer, pour pouvoir prier chez la face de Dieu, il a construit une action de mission. Et c'est après cela maintenant, quand il est sorti, que le Seigneur a eu à pouvoir également aussi réformer, que l'homme a été donc euh, envoyé pour pouvoir effectivement aussi accomplir effectivement euh, ce que Dieu lui avait donc décidé. Donc cela s'est passé aussi dans ma propre vie, effectivement. Donc euh, le Seigneur instruit le Seigneur. Et puis au fur et à mesure qu'on qu marche avec le Seigneur, on apprend des choses. On, on grandit effectivement dans les choses de Dieu. C'est pour ça que... Le Seigneur est vraiment parfait dans sa façon de faire. Comme l'apôtre Pierre le dit, que les épreuves sont plus précieuses mm -hmm. que l'or périssable. Oui. Alors, le Seigneur, quand il prend son serviteur, il est fait passer par des choses tellement difficiles. On dit que dans ma vie, je n'ai eu que des moments tout le temps de douleur. Je comprenais pas les larmes. Comme mon frère jean peut vous dire aussi, comment j'ai été rejeté même par des frères et sœurs à l'église où nous, nous étions, sans que, et pourtant je priais pour eux, je gênais pour eux sans qu'ils les sachent effectivement. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu à pouvoir me traiter de tous les noms Lui, il est témoin. Parce que avec l'appel des ministères que Dieu m'a donné, Dieu m'a donné un, un don, hein, des, des, des, des, des discernements. Je peux m'asseoir avec vous, comme nous mmh. parlons comme ça. Et, et vous ne vous rendez pas compte, hein, c'est un moment que je vous observe. Je vous, vous parlez effectivement, vous parlez effectivement. Mais déjà, je sais savoir ce que vous êtes à votre intérieur. Et quand vous parlez effectivement, quand vous êtes sincère, vous n'êtes pas sincère, vous êtes fou, je peux le savoir aussi. Mm -hmm. J'ai eu des, des, des cas comme ça. Et puis quand il y a même une chose qui s'est passée, le Seigneur me révèle aussi effectivement les choses. Il a eu un cas, mon frère ici, bien-aimé, Jean-Jacques, qui est là. Et comme il avait un problème comme boursier, parce que bon, il a, il a grandi en Europe. Hein. Mm -hmm. Et il était avec lui là-bas, effectivement, avant de venir ici à Point Noir. Et voilà que il était boursier, donc, euh, qui recevait sa bourse. Et chez nous, en Belgique. Et comme il était congolais, donc c'était l'ambassade du Congo qui tenait la bourse. Mais à ce moment, il n'avait plus de bourse. Alors il m'a parlé, effectivement, qu'il n'avait plus de bourse, effectivement, ainsi. Et il avait beaucoup toujours de respect comme il est là. Il m'a demandé si je pouvais prier pour ça. Je priais pour lui. Et alors, en priant, maintenant, j'emploie la garde du Seigneur pour lui. Je me suis donc retrouvé en dormant. Je me suis vu à un endroit. Donc, euh, puis, euh, je suis rentré. Et puis, il y avait un tableau, là. Mm -hmm. C'est bon, vrai que... Euh, la première fois son, son nom bien, Quand je suis rentré dans la pièce, puisqu'on avait prié, j'ai vu sur le tableau. D'abord il n'y avait pas. Euh, ce que disais, mais après je vois même sur le tableau on écrit, Jean-Jacques N'dala, bourse accordée. Mm. Puis je me suis réveillé, je me suis réjoui, j'ai appelé, j'ai dit, Hermano, Hermano. Et Hermano euh, s'appelle Hermano parce que ça veut dire frère hein, oui, en espagnol. En espagnol, Hermano, voilà, oui. Voilà. Mm. Alors il, il dit, mais je suis content, le Seigneur <rire> nous a exaucé, ta bourse a été accordée, effectivement. Et c'est vrai, effectivement c'est vrai, quelque temps après il reçoit un courrier donc, de l'ambassade de M. Nda, l'agent effectivement, votre bourse a été donc accordée. Avec joie, parce que c'était un en frère fait, avec joie, il est allé, il a pris donc sa bourse, effectivement, donc à l'ambassade de, de, du Congo-Brazzaville. Oui. Congo, oui. Bon, moi je ne connaissais pas tellement très bien, je n'étais pas intéressé pour savoir à le monde, c'est parce qu'il connaît, ce n'était pas intéressant pour moi. Je savais qu'il a recevait, donc il est allé, il a pris son argent, et puis il est venu. Alors, euh, il a eu à pouvoir euh, le mettre quelque part, son argent. Mm. Voilà, je crois qu'un ou deux jours après, il m'appelle pour me dire, frère Léonard, j'ai un souci. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore, mon bien Je frère? Le souci, c'est quoi? C'est que je suis venu avec mon argent, j'ai mis là quelque part, je me réveille le matin, je regarde comment volé l'argent, on avait des billets, effectivement, l'intérieur. Alors là, j'étais vraiment touché dans J'ai dit, mais tu avec mais étais avec dit, mais j'étais quand même avec un, un frère ici, et, et voilà, que le là, il faut là, donc vous confirmez ce que je dis alors il me, dit, il me dit, il me dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, tu as fait, il dit, mais je regardais, on a pris l'argent dans mon enveloppe. Il ne reste pas grand-chose, on a presque pris une grande partie effectivement de ce que j'avais comme bourse. Il me dit, Seigneur, il a souffert, venez d'avoir la bourse, et maintenant il a la bourse et on lui vole aussi l'argent. Alors je me suis mis à genoux, je priais. Je priais parce que vraiment ça me faisait très mal au cœur. Et quand je me suis endormi encore, alors je vois le Seigneur qui me prend. Mm -hmm qui m'amène effectivement à l'endroit où lui dormait et avec l'autre effectivement. Alors j'arrive là, je me tiens comme ça debout et je regardais la scène. Je le vois lui, il vient avec son enveloppe, oui. il soulève un endroit, il, il met l'enveloppe oui. et puis il laisse et puis il sort. Alors je vois les, le frère avec qui il était, qui vient aussi, qui rentre effectivement, qui regarde et puis il soulève l'endroit, le, il prend les billets de banque. Alors quand il a pris les billets de banque... Alors, parce que nous, en Belgique, en fait, c'était les, les francs belges. Oui. Alors, je connaissais les coupures les francs belges, effectivement. Mais quand il a fait sortir, j'ai vu quelque chose de tout à fait bizarre que l'enveloppe du frère Jean-Jacques, le billet qu'il a sorti, était un gros billet comme ça. Mm. Et alors, je vois le monsieur, donc il, il prend son chemin, il va quelque part, il change l'argent en question. Je ne comprenais pas dans la Et puis, il est allé acheter des choses, des choses, et puis, avec un petit restant, il vient pour mettre encore cet argent dans la caisse des offrandes. Donc, tout ça, je voyais, jusqu'à Je me suis levé, j'ai dit, frère Jean-Jacques, j'ai appelé le frère Jean-Jacques, dit, mon frère, il y a quelque chose que j'ai pu voir effectivement aussi. Il dit, ben c'est quoi, effectivement? dit, ah, voilà ce que j'ai vu, il si m'a montré ça ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, tu es venu, tu as déposé l'enveloppe là, et puis tel, il est venu, il est rentré, il a ouvert, il a pris l'enveloppe, effectivement, il a pris les billets. Il dit, mais, mais ce qui est particulier, c'est que j'ai vu que c'était des gros billets, ce c'était pas comme des billets de chez nous. Mais quand même, on est chez nous, mais c'est question de, c'est pas possible, j'ai pas compris. Mais non, frère. En fait, comme moi, je suis congolais, on nous paye notre bourse en francs français. français. français. français. français. français. Donc, le franc français était plus gros que le. J'ai dit, ah! Donc, j'avais tous les détails. J'ai dit, la personne qui a volé, c'est Adolf Régler. <rire> Celui qui dort avec toi. Oui. Sans Judas qui était avec lui dans le blé. Ah, la suite, c'est quoi? Alors? Ah, mais la suite, j'y arrive. Alors, Je lui dis j'ai dit, mon frère, je souffre pour toi. Alors, j'ai dit, bon, écoute, maintenant, il s'était passé à l'Assemblée. Et des choses que lui aussi, Gérard, après, je qu'il avait eu à pouvoir dire aux choses des gens, aux choses qui n'étaient pas, à comment vérifier que ce n'était pas vrai. Alors maintenant, <rire> il y a eu quelqu'un qui s'est levé, euh, le levé, le frère qui s'est levé, le frère Jean-Jacques était assis, moi j'étais assis aussi, parce que les gens avaient une haine à mon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Une haine. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, avec mon frère ici, comme on était à l'université, effectivement, on avait des cours. Alors quand on a les cours, bon, on renonçait, on les gens croyaient, et puis, tous les jours chez nous, parce qu'on était ensemble avec lui. Tous les jours, effectivement, tous les jours, on priait chez nous, à la maison, à la pâte où nous étions, on priait. C'était notre vie, en fait. Et les jours de réunions, on partait aux réunions. On disait rien à personne. Voilà qu'un jour, les pasteurs revenaient pour pouvoir me visiter à la maison. Ils sont, ils, ils trouvent. Parce qu'il y avait même des gens de quartier, effectivement, qui avaient des cas de maladie, ils venaient chez nous pour pouvoir prier pour eux. Et puis, ils venaient pas se Alors, ils trouvent du monde à la maison. Qu'est-ce qu'on faisait On était en train prier, chanter des cantiques. Oui, il est parti à, à l'assemblée, il était tellement touché, il dit, ah, j'ai trouvé le frère Léonard là-bas chez lui, il rassemblait les frères, il priait, il sentait, mais quel témoignage, alors quand les gens ont entendu cela, Ouh, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a, a pas, pas que lui, par la jalousie, jalousie le... ça a commencé dans le cœur. Mm -hmm. c'est comme ça que, quand il y a eu la situation avec après qu'il y avait dit des choses, effectivement, il y a un des frères qui dit, ouais, hein, voilà, le frère Léonard, lui, euh, il disait ici que bon, qu'il avait un don de discernement tout ça pour dire que moi qui j'ai raconté des choses et que j'étais pas Dieu effectivement mm. et, et, et l'histoire des de, de, de, de nous vivons aussi avec le cas de Frère Jean-Jacques on a posé son argent si s'il si, avait Dieu avec lui s'il si avait ses dons ben on aurait vu quand même effectivement qui nous avait dit qui est cet effectivement moi je disais rien il a commencé à parler à parler parce que le même le même homme qui a volé là non le, la personne qui avait la haine à mon nom ah d'accord ok alors disait mais si j'avais le don si de Dieu s'il avait ses dons que du... Dieu lui parlait ouais. et ben il allait me dire effectivement que telle personne donc effectivement il il Rien pour lui. Grâce à ça, a déjà semé le bruit, tout ça, tout le monde, les pères, ils seront à me détester sans que eu rien fait. Alors, euh, j'ai regardé seulement mon frère Jean-Jacques, j'ai dit Bon, vous dites ce que vous venez de pouvoir dire Il a dit Oui, parce que bon, regardez, c'est un dire Bon, j'ai dit J'ai mon témoin là, mon témoin c'est frère Jean-Jacques. Frère Jean-Jacques, qu'est-ce que je t'avais dit Alors, on a commencé à dire un, Ta, ta, ta, ta, ta, et dit, je, il dit Il est témoin là. Je me suis dit, bon, la personne qui a volé l'argent ici à l'Assemblée, c'est Gérard Labré qui est assis là-bas. Oui. Et il est venu, il peut-être, et il je je ah non, non, non, non, non c'est pas vrai, il m'a un petit monsieur. et c'est tranquille. J'ai dit, bon, frère Gérard, si ce que j'ai dit vient de Dieu, alors faites très attention. Si ça ne vient pas de Dieu, alors il n'y a pas de problème. Si ce que je dis vient de Dieu, faites attention. Quelques secondes. « C'est Dieu, c'est la vérité, c'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai volé. » oui, il a confessé là. Au départ, il a refusé. Au départ, il avait refusé. Et après, il a réalisé effectivement que c'était Dieu. Et euh, il a commencé à pleurer, se tourner par terre, effectivement, demandant pardon, ainsi de suite. effectivement. Tu sais pourquoi Je disais quoi En fait, quand le frère et soeur m'avaient rejeté, quand on avait traité tous les noms, je voulais vraiment quitter l'Assemblée. Parce que je priais pour eux. Je les aimais je ne pensais même pas à une mauvaise pensée. Alors, cette douleur, effectivement, d'aimer les gens, de prier pour eux, que les gens vous détestent. Et on était encore jeune à l'université. Je, je suis rentré chez moi, je pleurais toutes les nuits. J'ai dit, si cela est ainsi, Seigneur, alors, vaut mieux que je quitte, que je puisse aller quelque part d'autre parce que tu viens, les gens te regardent mal, t'insultent, effectivement, pas même pas avec, même pas te saluer, parce que si on te salue, ben, ils des démons. J'ai souffert, mon frère. Je pleurais, je pleurais. Je dit, Seigneur, alors maintenant, pendant que je pleurais, je disais, bon, tous les jours, mon frère, mon thé d'oreille était vraiment trempé de larmes. Et pendant maintenant, que je disais, je vais maintenant quitter cet endroit, s'assembler, aller ailleurs. Et alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur et dit, toi, tu les as prêchés pour leur montrer effectivement ce que c'est que l'amour de Dieu, d'aimer ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maudissent ainsi de suite. Maintenant, parce que si maintenant tu pars, que tu abandonnes... Quels sont les témoignages de la parole de Dieu qui vont garder, mm -hmm. ah frère. Donc vous savez quand on parle de souffrance, peut-être quand on parle de gens mais ils ne comprennent pas. J'ai dit Seigneur. Alors ce que le Seigneur attendait de moi, ce que je retourne à l'assemblée, ce... oui, que je puisse les aimer d'un amour sincère. Les gens qui tu haïssent Oui mon frère. Qui voulaient même de ta mort. Oui mon frère. Mais alors je vous assure que c'était le moment le plus difficile de ma vie. C'est-à-dire que tu rentres. Et tu vois ces personnes-là, même parce que bon, que tu puisses encore les embrasser, le parler, mais avec l'amour. Ça déchirait mon âme. J'avais des douleurs, mais je ne pouvais pas être hypocrite. Mais il fallait que je puisse les aimer vraiment. Et arriver dans cette assemblée encore, tu es tu chantes de tout ton cœur à Dieu. Non, frère. En tout cas, là, j'ai souffert. Ça m'a arraché l'intérieur. Ça m'a arraché mon cœur, effectivement. Parce que je devais être droit. Et voir le montrer effectivement que la Bible dit la vérité. Donc, j'ai vécu cela. Mes frères et sœurs. Je bénis Dieu de tout mon cœur de ce qui m'a fait passer par cette expérience. Cette expérience-là a changé le cours de ma vie. Mmh. Si je n'étais pas passé par là, je pense pas que j'aurais supporté servir Dieu. Parce que Dieu savait qu'au devant de moi, j'aurais de la haine, j'aurais de la mépris, j'aurais des régés, j'aurais cessé ce, cela. Il fallait que je sois préparé. À ce moment-là, effectivement, mon cœur avait complètement Et c'est la formation, mmh. en quelque sorte, que j'ai reçu du Seigneur. Et au fur et à mesure maintenant qu'on grandissait, alors maintenant, on pouvait vivre maintenant des moments les plus difficiles, les plus difficiles, on voit des difficiles, difficiles, difficiles, difficiles à difficile, difficile à difficile, effectivement, jusqu'à ce qu'on a une des très difficiles. Oui. Et c'est le Seigneur qui forme. Et merci Frère Léonard. Euh, c'est un témoignage poignant. Vous avez parlé d'une grande partie de votre appel, et de votre ministère déjà également, euh, vous avez parlé des gens qui vous haïssent Et le Seigneur vous a passé dans une épreuve Pour que vous puissiez les aimer Pourquoi Parce que vous avez prêché le même message Et votre appel Vous dites que vous êtes apôtre Et dans la Bible Nous voyons qu'on parle de cinq ministères Prophète, apôtre Prophète, évangéliste Docteur, pasteur Mais vous, apôtre Vous avez été en collaboration avec un ministre de la parole qu'on appelle Evan Alors, quel est le moment où cette collaboration a eu lieu Est-ce le même Jésus-Christ que vous avez vu dans une robe rouge qui vous a indiqué que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer pour un temps dans votre ministère Mais la, la question, elle est très bonne en fait. En vous en priez, frère. Euh, et, et, et c'est un frère que j'aime toujours beaucoup. Euh, c'est vraiment une joie pour moi. Et je remercie le Seigneur de ce que j'ai pu avoir la, la, la joie de pouvoir euh, l'avoir aussi, ce frère, frère. Et comment est-ce qu'il y a eu en fait cette rencontre avec le frère Et comme je l'ai dit bien tout à l'heure, que chez ce ministère apostolique, le Seigneur ouvre la porte lui-même pour que je sois envoyé pour aller prêcher l'Évangile à différents endroits. Alors j'ai voyagé sur les différents endroits. Je n'avais pas de contact avec euh, notre précieux frère Franck, évidemment. J'avais en fait un frère dans l'Assemblée qui s'appelle donc, je vivant je sur je Jean-Claude Et lui, il était quelqu'un. Jean-Claude Oui, quelqu'un qui allait souvent à et euh, Parce qu'il lui aussi, il aime beaucoup le frère Franck. Euh, et moi, je n'allais pas à Kerfet. Pourquoi Parce que bon, je voyageais, j'allais à différents endroits, mais je n'avais absolument aucun problème avec mon frère. C'est le frère Franck qui appelle le frère Jean-Claude quand il est arrivé chez la barque. En fait, il dit, est-ce que tu connais un frère du nom de Léonard Alors, le frère Jean-Claude dit, oui, je le connais. Et le frère Franck lui dit, c'est un homme de Dieu, je voudrais que tu me fasses venir effectivement parce que je voudrais voyager avec les frères. Le frère Jean-Claude Billet est vivant jusqu'aujourd'hui. Alors, euh, le frère Jean-Claude dit me dire que voilà, frère Léonard, le Seigneur, s'est révélé à frère Franck, c'est ce se s'est dire. Mm -hmm. Et frère Franck voudrait que tu ailles donc à Kerfeld. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé donc à Kerfeld un samedi. C'est frère, frère Jean-Claude qui, avec qui on est parti, on est rentré. Et le frère Franck dit, je suis content de pouvoir te voir, mon frère, parce que je voudrais commencer à pouvoir voyager avec toi. Mm -hmm. Alors comme on a la réunion aujourd'hui, je vais donc te présenter à tout le monde. On est arrivé, à la fête, évidemment, la réunion a commencé. Et puis, il dit, bon, voilà, je vais vous présenter quelqu'un avec qui, maintenant, on va commencer à pouvoir voyager pour prêcher la parole de Dieu dans différents pays. Il m'invite, effectivement, et je suis monté dans la chair. Je dis donc parler en anglais parce que... Traduisait effectivement. Donc, euh, oui, c'est cela. Il m'a dit donc, on parle parce qu'ils sont en de pouvoir, encore à l'époque on filmait avec des cassettes VHS. Mm -hmm. Donc, euh, on a fait ça. Et puis après la réunion, il m'a dit non, il ne faut pas que tu rentres parce que euh, j'ai un studio ici. Mm -hmm. On va aller tous les deux. On va enregistrer un message parce que je voudrais qu'on parte en fait au Congo Kinshasa pour euh, la prédication de la parole là-bas. C'est comme ça que on est resté, puis il m'a introduit effectivement dans son bureau là, il était là, il a dit bon, je parle d'abord moi, et puis toi tu vas parler après, parce que je vais t'introduire, tu vas parler après, mm -hmm. et après ben non, on va prendre photos, une photo ensemble, c'est une photo que tout le monde a pu voir, on était debout, lui, il était là, moi j'étais ici, effectivement aussi avec ma vie, il était ensemble, et cette photo effectivement, c'est pour qu'on envoyer pour qu'on puisse faire des posters, effectivement des affiches, et puis la bande ici sera envoyée, comme effectivement aussi une bande pour annoncer, effectivement, j'ai encore cette bande, mais je ne sais pas s'il si qu'il y en a de ceux qui vont écouter, ils dire, ah, frère, il n'y n'a pas dit si, si, effectivement, bon, je connais effectivement comment sont les franquistes Alors, voilà que euh, on a fait cette bande vidéo, et on a parlé, effectivement, lui il a parlé, moi je parlais effectivement aussi, le frère Jean-Claude était aussi dans ce bureau-là, dans ce bureau-là, effectivement, et les photos ont été donc prises, alors c'est comme ça que on a eu à pouvoir commencer à me demander de pouvoir maintenant à, à prendre contact avec les frères prédicateurs qui sont donc au Congo, Kinshasa, pour organiser en fait la réunion afin que nous nous allions ensemble avec lui. Voilà que j'ai pris donc de contact avec les frères là-bas. Alors, c'est là que la guerre a commencé d'une certaine manière ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bref. Les choses ont été, mais j'ai eu quand même à pouvoir leur faire comprendre que vous êtes censé pouvoir organiser des réunions avec le frère Franck, on viendra, on ira dans tel, tel, tel, tel, tel endroit. Et les vont y avoir pour le frère va y a pouvoir faire. C'est comme ça qu'on a fait le premier voyage avec le frère Franck à Kinshasa. Je n'ai jamais été, jamais jusqu'une fois, pour dire, frère Franck, moi je suis là, le frère mettez-nous ensemble Jamais. C'est lui-même et le Seigneur qui lui a dit. C'est lui-même. Il y a eu à pouvoir dire aux frères qu'il voulait que je puisse venir. Pour... Je crois que la, la plupart de, de, de tous ceux-là qui sont au nébuleux, ils n'ont jamais peut pas su cela, mm -hmm. mais c'est la vérité. Frère Jean-Claude Jean, Jean, Jean est vivant jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent le contacter, ils peuvent le confirmer, effectivement, que c'est lui le frère Franck Et dans vos voyages missionnaires, il n'y a pas que Eva de Franck euh, avec qui vous avez voyagé. Il y a, si nous avons bonne mémoire, vous avez voyagé aussi avec feu Alexis Barélier. Entre les deux, lequel avez-vous d'abord été ensemble Oui, la question elle est bonne, vraiment. Avec Frère Barélier, c'était des moments tout à fait particuliers. C'est un, un précieux frère. c'est un frère que j'ai beaucoup aimé autant que j'ai aussi à pouvoir voir aussi la même chose avec mon précieux frère okay. Frère non, c'est. Je pourrais dire que j'ai vraiment perdu un précieux frère. Ça, c'est... S'il y a eu un frère vraiment qui a eu à pouvoir servir Dieu, en... je suis triste quand je vois les Africains, surtout les Congolais, comment ils ont réagi à l'endroit des frères Barélier. C'est déplorable et vraiment triste. Parce que je les connais presque tous. Frère Barélier, s'il y a eu quelqu'un qui a eu à pouvoir vraiment prêcher pour faire introduire le message en Afrique, évidemment surtout au Congo, qui me tient ça dans toutes les régions et provinces, effectivement, cet homme-là, c'est Alexis Barry. C'est Alexis Barry. Alexis Barry. Cet homme, non, vraiment, que le Seigneur soit béni pour avoir eu à pouvoir utiliser un homme du nom d'Alexis Barry. Je pense que si les frères sont des enfants de Dieu, que Dieu ait pitié, ils doivent reconnaître, effectivement, la grâce qu'ils ont eu d'avoir un ministère, comme celui d'Alexis Barry. Je pense que même ici aussi à, à congo, -Brané. congo -Brané. Je, Moi, j'ai vécu avec Louis Alexis Barrier. Je marchais avec Louis Alexis Barrier, effectivement. Vous savez comment ce qui s'est passé Je vais vous donner, c'est une autre anecdote. Mm -hmm. Parce qu'on partait avec lui, on dormait avec lui. Je suis arrivé ici à, à, à, à Brazzaville, effectivement, avec lui. Et comme vous savez, l'esprit de ceux qui étaient ici, mais avec des franquises, les et cela, des orgueils, de tout ce qui se dit, des soi-disant prédicateurs, mm -hmm. Ils avaient déjà la haine à mon endroit parce qu'ils avaient des doctrines tout à fait erronées. Que quand j'apportais la parole de Dieu, ça les dérangeait parce qu'ils n'avaient, leur doctrine n'était pas biblique, effectivement, ainsi de Bon, ils le savent d'ailleurs. Voilà. Alors, on est invité. Ici, on est avec ça avec Frère Barré, à Brazzaville. C'est derrière ce moment-là que j'ai rencontré le Père, que vous connaissez le Pasteur Albert. Non, non, non, non, pasteur Albert, c'est après. Ah, là. C'est après. Parce que, alors, on arrive à Brazzaville. Les frères nous ont logés, et puis le matin, on a fait le petit déjeuner. Alors, on a fait quoi On a mis tout ce qui y à table. Et puis, comme ces frères étaient des frères congolais, ils ont pris en fait euh, une carafe d'eau qu'ils ont pris l'eau de robinet. Ils sont venus avec. J'avais un verre. Frère barilier était assis là-bas, il avait un verre. Les autres prédicateurs, la... enfin, là des frères, il avait aussi leur verre, effectivement. Il y avait une bouteille d'eau minérale. Ils ont ouvert la bouteille d'eau minérale. Ils ont versé dans le verre de frère Barillier pour boire. Ils ont pris l'eau, la cave, effectivement, versé à leur verre, effectivement. Ils sont venus chez moi, ils ont versé, c'est au même moment, effectivement, dans mon verre. Alors je n'ai rien dit, je regardais. Ce frère Barillier hum. qui le regarde. Il dit, mais regardez-moi tous ici. Je ne disais rien. Frère Barillier le regarde et dit, vous m'avez servi, moi, l'eau minérale dans mon verre. Et vous avez mis effectivement l'eau de robinet dans le verre des frère. Et vous pensiez que le frère était vraiment comme vous. Et Frère Barillé fait ceci. Dieu mettez-moi. Il prend mon verre, il le met chez lui. Il prend son verre, il le met chez moi. Il mm. dit, moi, je peux boire cette eau-là. Mais lui, s'il boit cette eau-ci, il sera malade. Donc, <rire> il leur fait savoir effectivement que, avec votre façon de pouvoir regarder, vous avez mal jugé. Mm. Donc, avec Frère Barillé... Partout où nous allions, où nous allions effectivement, il y avait ceci qui était connu. C'est que moi j'étais l'européen, mmh. frère Barélier était l'africain. Donc moi j'étais très, et c'est vrai, j'étais très européen, frère Barélier était très africain. Alors vous pouvez comprendre, quand vous me regardez, vous regardez frère Barélier. Lui il est africain, moi il européen. C'est un contraste. Alors, les frères ne veulent pas comprendre cela. Je regardais frère Barélier, je n'ai rien dit. Il dit, vous avez commis une grosse erreur. J'ai dit aux frères comme ça mm. ça veut dire qu'effectivement que les liens que nous avions avec ces frères c'est comme cela que le Seigneur a eu à pouvoir révéler à Frère Barélier la teneur de mon ministère juste de témoignages effectivement je vais peut-être recourir à un mm. on devait partir en Angola avec Frère Barélier les Angolais pour donner les visas c'était problématique pour chez nous c'était difficile, lui il a eu les visas moi je n'ai pas eu les visas alors il est parti donc en Angola et on devait se retrouver en fait en Afrique du Sud. Il est arrivé en Angola, Angola ici, mmh. tous les prédicateurs sont rassemblés autour de lui effectivement. Il dit voilà frère Bargué, frère nous avons des problèmes dans nos églises ici. Et comme toi on connaît ton ministère, ce que Dieu fait au travers de toi, nous sommes rassemblés ce soir effectivement pour pouvoir te poser des questions, pour lui dire comment on peut faire pour que nos églises aillent mieux effectivement bien le Seigneur. Frère Barrier, écoutez, ils ont parlé. Et puis, ça, on voit simplement Frère Barrier qui s'élève, qui prend son sac et qui se dirige pour aller se coucher. Il dit Mais frère, on a un problème. Il dit Non, frère, je vais vous dire une chose. Il dit Vous me voyez Il dit Oui, je suis déjà avancé en âge. Mais le Seigneur a suscité un homme. Il s'appelle Léonard du Fessé. Je voyageais avec cet homme, effectivement, dans plusieurs pays. J'ai vu comment le Seigneur l'a utilisé dans des églises quand il y avait des cas, parce qu'on a voyagé souvent longtemps, ben là, mmh. dans la région des Grands Lacs, c'était une région aussi compliquée. Alors, chaque fois qu'il y avait des questions, les ministres se retrouvés, ils posaient des questions, Dieu lui donnait de pouvoir répondre aux questions, et quand ils rentraient chez eux, ils mettaient cela en pratique, il n'y avait plus de problème dans l'église. Alors, moi ici, je ne saurais pas, je n'ai pas aussi la possibilité de pouvoir vous répondre, on devait venir avec lui. Quand il viendra, faites ce que vous avez fait effectivement ici, réunissez-vous, posez-lui tous les problèmes que vous avez, c'est sûr et certain que vous aurez des solutions à vos problèmes. Moi, je n'étais pas là. Uh -huh. Parce qu'il n'a pas eu le visa. Alors, ah non, non, non, non, non, non. Il est parti. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, il m'a rien dit. Il m'a dit simplement, bon, tu devais être là quand même aussi. J'ai dit, mes frère, je ne savais pas. J'ai dit, je pensais que je pouvais avoir le visa à l'aéroport. Ce mec-frère m'avait dit, mais il m'a dit que je ne pouvais pas prendre l'avion parce qu'il n'avait pas de visa. Voilà que... On a fini en Afrique du Sud, effectivement, on est rentré. Frère Franck me dit, frère Réna, il faut qu'on ait un Angola. Je lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait fait des tournées quelque part, il m'a dit, bon, on va passer en Angola. On arrive en Angola. mais c'est à ce moment-là que oui, voilà, oui, oui. qu'on qu a fait, qu'on a vu, qu'on est passé à l'assemblée oui, de oui. Pasteur Albert. Albert. Exactement. Voilà, le avec le frère Frank, Exactement. parce que oui. je devais prendre mon visa effectivement ici. Oui, ici. Voilà, Exactement. voilà maintenant. Donc quand on est arrivé, <rire> quand on est arrivé, vous avez prié pour que oui. quand on est arrivé avec Franck, effectivement. Donc c'est comme ça qu'on a eu réunion avec le ouais. frère, Abiy, parce qu'on était déjà venu avant avec les frères Marili. Marili, avec Voilà, c'était avec le frère, frère. voilà, le frère dit, bon, on passe puis on est passé par là, après on a d'abord on nous attend aussi, donc on est venu donc c'est comme ça qu'on a tenu la réunion, et puis vous avez remarqué que quand le pasteur de, de Luanda, j'ai oublié son nom, on lui avait donné donc le passeport pour qu'il aille pour mon passeport, mm -hmm. pour déposer pour qu'il puisse mettre le visa, il est parti mais ouais. en fait, <rire> il est rentré il n'avait pas mon visa parce que les, les consuls quand il était dans son bureau il, para il paraît qu'il qu était sorti dans la porte arrière et lui il était en train d'attendre oui. et puis les passeports étaient restés enfermés dans, dans le bureau, bureau du consul. Oui. Donc je n'ai pas pu prendre l'avion en même temps avec et Frère Franck. Voilà. Donc il se passe à Cabinda. Mm. C'est comme ça que le lendemain, on a pris mon visage. J'ai pris la voie de Cabine en voiture. Oui, oui, exactement. Donc je suis arrivé là-bas. Et puis de là aussi on a pris l'avion, après la cabine jusqu'à Luanda. On arrive à Luanda, les prédicateurs étaient rassemblés, effectivement, et appréciés effectivement, ainsi, et puis bon, maintenant. Euh, on a terminé la réunion. C'est comme ça qu'en sortant, il y a un frère qui m'accroche, qui s'approche de moi. Un prédicateur Il dit « Frère non, j'ai à te parler. » Je dis :« Oui, mon frère. » Il dit « D'abord, moi, ici, je vais d'abord te demander pardon. Euh, » Le frère s'appelle Clément, voilà, Clément, parce que j'ai donne son nom Clément. Et il est maintenant à Bruxelles, en, en Belgique, effectivement, la voisine, il se trouve dans la ville de Zelzat. Il dit, je veux te dire quelque chose, mon frère. Il dit, euh, il dit, quoi, mon frère? Il dit ben, nous tous ici, nous, nous, nous, nous connaissons la ténère de ton ministère. Hmm. Parce que Frère Barrier nous l'a dit. Mais en fait, tous ici, les cœurs de gens ne veulent pas accepter. Nous on Parce qu'il nous a dit qu'avec tous nos problèmes ici, si on te le chemin avec les ministères et la manière dont Dieu te conduit, effectivement, tu vas, tout le monde que tu vois ici le sait. Mais tout le monde ne veut pas le reconnaître. Ah, ah Mais moi quand même, je viens pour pouvoir te le dire, qu'effectivement, que moi aussi j'étais du nombre, mais maintenant moi, je change et... C'est comme Lord Joseph. Oui, moi j'ai dit, moi, je sais parce que je vais te le dire, on le sait, mais tout le monde ne veut pas le dire très haut, ne veut pas le croire, ne veut pas en fait, l'accepter, effectivement. C'est là voilà, que j'ai appris ça. Après donc, la réunion, effectivement, de faire donc... De faire. Donc, juste cet exemple pour dire, effectivement, que... Voilà à peu près dans le cadre, en fait, dans ce qu'on appelle le message. Aujourd'hui, qui s'en sort au Congo, Kinshasa dans toutes les provinces, je suis passé même dans le fin fond, dans le coin le plus reculé Si je vois comme des témoignages, vous serez surpris. c'est à dire que le prédicateur, il le savent. Effectivement, d'une certaine manière. Parce que quand je prêchais là-bas, lorsqu'on m'emmenait à la radio, les gens, ils étaient dehors, ils sautaient des joies parce qu'ils entendaient la parole de Dieu. Mais tout le monde ici va croire, effectivement. Et quand il y a eu des problèmes, effectivement, avec des doctrines, je prêchais là-bas. Ils connaissent, effectivement, le problème. C'est comme je disais tout à l'heure, évidemment, vous ne pouvez pas m'aimer. Vous ne pouvez pas vous aimer. Uh -huh, parce que pour m'aimer vraiment, il faut aimer Dieu, être vraiment un fils de Dieu, aimer la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, vous pouvez supporter quelqu'un comme moi. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez m'aimer. Mais de vrai, quand je vais apporter la parole, qui ne va pas dans votre sens vous allez me Il y a certains qui oui. écrit sur Facebook, suite mm -hmm. à vos prédications que vous avez eues tenues ici à Pointe-Noire. Certains vous ont qualifié d'imposteur. Mm -hmm. Pourquoi vous critiquez le prophète de l'âge, William Marion Branham mm -hmm. Pour eux, William Marion Branham est le message de l'âge. C'est lui, le prophète à qui la parole est révélée. Mm -hmm. Pour eux, c'est la bouche autorisée. Mm -hmm. Donc, s'il a dit une déclaration ce suivant l'inspiration du Saint-Esprit, mm -hmm. donc il y a le sceau d'approbation de Dieu. Mm -hmm. Et vous, vous prêchez contre lui. Êtes-vous réellement un imposteur, frère Laurent manifesté, avant qu'on arrive au terme de ce, cet entretien Je vais d'abord poser la question de pouvoir savoir qui me disent effectivement qu'est-ce que moi je prêchais contre le prophète William Branham, parce que c'est facile de dire... Que vous, que vous le critiquez, ah, vous et le soutenez pas. Et alors, et qu quelles sont les critiques que moi j'ai apportées à l'endroit de Père William Branham, parce que je voulais savoir d'abord qu'ils disent qu'elles sont les critiques. Est-ce que vous croyez qu'il est prophète pour vous Bon, ta question est bonne, oui je crois à 100% qu'il est prophète messager de cet âge effectivement et le message c'est vraiment le message de Dieu, je crois à 100% cela Mais la question qu'on va me poser c'est de savoir effectivement que parce que le problème c'est que la plupart de ceux-là qui critiquent les imposteurs ce sont tous de bonharmistes, mm. en fait quand on est bonharmistes c'est qu'on a attrapé un mauvais esprit alors, je pense aussi qu'ils ne connaissent pas effectivement aussi les Saintes Écritures et, et le plan de Dieu, en fait. S'ils savaient les Saintes Écritures, je crois qu'ils n'auraient pas eu à pouvoir prendre une telle position, parce que, premièrement, William Branham était un prédicateur, oui, même pasteur de l'église, effectivement. Alors, c'est son ministère qui a commencé à pouvoir, si, maintenant, prenons un exemple, le même frère Branham, il est venu quand même corriger. Les choses qu'il avait prêchées qui oui. étaient erronées. Donc, tout ça aussi, c'est ainsi dit le Seigneur, qu'on doit croire que c'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Quand, quand on Sur se le, voit... le saut, il a prêché, il a changé. Bien après... sûr que seulement bon, cela. Oui. Je vais juste donner un exemple mm -hmm. pour ceux qui vont nous écouter, effectivement. Pour qu'on me dise qu'effectivement, que je corrige le je en bas. Le frère Bonhomme a eu à pouvoir prêcher en disant clairement que le mariage entre. Un blanc, et un noir ne peut pas se faire, c'est pas bon enfant. Hum. C'est-à-dire qu'un blanc, et un noir ne peuvent pas se marier. Hum. Tout ça, c'est dans, les... dans les messages. Les messages oui. oui. Évidemment. Alors, <rire> c'est comme ça que ça se passe et qu'on en parle effectivement dans tous les lieux du message, hum. effectivement. Alors, il dit, alors, qu'est-ce qu'on évoque effectivement? Il dit, mais il dit, mais chaque espèce, chaque semence se produit selon son espèce. Selon son espèce. Bon, maintenant, moi, je vais poser la question à tous, parce que, et quand vous dites qu'un blanc, et un noir, ne peuvent pas se marier, parce que c'est un mélange d'espèces, mm -hmm. alors, vous devez aussi me répondre, effectivement, alors que, d'où vient le noir et d'où vient le blanc? Mm -hmm. Non, non, parce que c'est vous dites, d'où vient le noir et d'où vient le blanc? Alors, euh, c'est qu'il y a une espèce qu'on appelle l'espèce noire et l'espèce blanc. Parce que quand on parle d'espèce de quoi Ce sont des choses qui sont différentes. Hum. Évidemment. Alors, que tout bon, maintenant, parce que c'est néo qu on corrige, moi je ne corrige pas le prophète, je l'ai dit d'autres fois, dans... c'est la parole de Dieu qui corrige les ministères. Hum. La parole de Dieu qui bien sûr, les ministères. Bien sûr bien, mmh. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Parce que la parole, c'est Dieu, c'est notre absolu. Mmh. Il n'y en a aucun qui soit au-dessus de la parole. Mmh. Prophète, apôtre, docteur, c'est cela. Parce qu'on est devenu prophète, apôtre, effectivement, à cause de la parole de Dieu. C'est ça votre problème. Donc, donc, il faut, il faut que la parole soit toujours au-dessus. Mmh. Et c'est la parole qui, qui, qui tranche, effectivement. Quand on prend les saintes Écritures, même si le frère Branham l'a dit, il faut quand même comprendre que le frère Branham, je, je, je l'ai dit aussi, qu'il vivait dans un dans une période aussi où il y avait un contexte racial aux États-Unis, et ça, ça influence les gens. Ah c'est vrai qu'ils vont. Faut... Mais c'est la vérité. Donc ça fait déjà effectivement. Quand on me dit qu'effectivement qu'un noir ne peut pas.. J ai, j ai, si Dieu le permet, je vais terminer un livre que je vais donc publier, dans lequel le Seigneur m'avait conduit aussi à pouvoir montrer aussi certaines phrases et choses, effectivement. Et vous serez étonnés, frère. Alors, quand on me dit qu'un noir ne peut pas. Euh, un noir ne peut pas se marier avec un blanc parce que c'est un mélange, effectivement, de ceci. Ça fait, ça fait donc oh, l'hybride, comme on dit l'hybridation. Alors je vais vous poser la question, pour ceux-là qui parlent de Rédura. Quand on parle de quelque chose qui est hybride, c'est quoi hybride C'est-à-dire qu'on prend une semence qui est différente, on la mélange, n'est-ce pas vrai oui. On crée donc ce qu'on appelle une semence, donc quelque chose d'hybride. Or, l'hybride ne se reproduit jamais. Vous êtes d'accord avec moi, non oui. L'hybride ne se reproduit jamais. Alors quand vous prenez une femme de couleur comme il dit, noire, et un homme de couleur blanc, quand il se marie, ils n'ont-ils pas de bébé Bien sûr. Bon, alors, maintenant, leurs enfants, quand vont se mariez, ne ils pas des enfants? Bien sûr. Bon, ils se alors. Reproduisent. Alors, bon, si c'est l'hybridation d'abord, ça veut dire que ça ne peut pas se reproduire. Maintenant, deuxième chose. Dans cette Bible que moi j'intéresse, je vais quand même lire avec vous dans mmh. les livres des âges. Parce que c'est toujours la Bible. Qui mmh. Dans les actes, effectivement. On dit, bon, il est imposteur, hein, il a critiqué, il corrige. Oui, ne pas. C'est la Bible, les saintes écritures qui corrige hmm. les ministères, les serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres. C'est hmm. ça qui corrige. Alors, dans les actes, effectivement, je peux vous lire, effectivement, je pense bien, chapitre 17, je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est oui. Alors, ça. Seurt. Acte 17, Nous lisons dans le verset euh, verset 22. Hmm. Paul, debout au milieu de la dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant donc les objets de votre dévotion, je même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc c'est ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde mmh. et tous ceux qui s'y trouvent, mmh. étant les seigneurs du ciel et de la terre, mmh. n'habite point dans des choses, dans des temples faits de main d'homme. Mmh. Il n'est ne, point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, les la respiration et toutes choses. Verset 26, il dit « Il a fait ». Que tous les hommes mmh. sortis d'un seul sang. Tous les hommes. Donc tous les hommes. Mmh. Donc sortis d'un seul, seul sang, effectivement, habitent sur toute la surface de la Terre. Donc quand on me dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule espèce, même espèce. humaine. Mmh. Non, quand on parle des blancs couleurs, c'est simplement la coloration qu'elle est à l'intérieur. Parce que nous avons le même sang et nous descendons d'une seule personne, effectivement, d'Adam. Alors, comment vous pouvez me dire qu'effectivement que noir et, et, et blanc sont différents? Non, ça, c'est le racisme, en fait, qui était effectivement aux États-Unis. Parce que tu n'es pas un dieu raciste, quand même. Mm -hmm. Vous vous tenez là, vous prêchez, Alléluia, nous sommes un, nous sommes fils et filles de Dieu. Et puis quand un frère blanc est, est amoureux, il commence à aimer sa soeur, noire. il dit Alléluia, non. On peut, pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Parce que le message a dit, vous vous rendez compte, mais vous, devenez, vous êtes devenu des racistes. Mm -hmm. Et là, vous tuez quand même la paix. Ah donc, donc on, on s'appelle frère. C'est pour ça qu'il vous rem... On s'appelle frère. Alors, quelque chose de frère on est parce vous dis que c'est mon frère, c'est ma, ma soeur, soeur. c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais et non. puis quand le frère vient de sa soeur, ah non, c'est pas possible. Quel problème, ta peau, ta <rire> couleur. <rire> frères et soeurs, nous sommes heureux d'avoir avec nous l'homme de Dieu, et, et, euh, Léonard Lifféce, qui nous a parlé de son appel, de son ministère, jusqu'au point où il n'est pas aimé comme Joseph. Il fait partie de Joseph parmi les frères du message du temps de la fin, euh, mais avant de pouvoir le laisser partir, se reposer et peut-être se préparer à prendre son avion, est-ce que, frère Lona, ceux qui sont Branamis, qui disent Branam Branamadi, qui répètent de Branam Branam, reçoivent-ils un autre esprit que l'esprit de Dieu Parce que vous aurez dit, lors de vos prédications, que le fait qu'on prononce Branamadi, qu'on dit Branam Branam, on communiquera un esprit qui est différent du Saint-Esprit. Un mauvais esprit. Il faut qu'être clair ce que j'ai dit, qu On communique en fait un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous parlez toujours de Branham, Branham, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cœur de gens mm -hmm. vous leur introduisez effectivement l'amour profond pour celui-là. C'est comme s'il était devenu en fait la lettre principale, effectivement, dans la foi et dans la marche de ces gens. Effectivement. Donc l'adoration de, de, de Dieu change effectivement. C'est comme ça que vous allez remarquer que parmi ceux-là qui sont autour de Branhamis, ils chantent Branham. Mm -hmm. Alors, évidemment, nous ne sommes pas appelés à pouvoir chanter. mais Pourquoi je chanterai non? Nous, je suis appelés à pouvoir chanter la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre qu'effectivement qu on doit prêcher. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prêcher. On prêche la, la parole sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'évangile de Christ qu'on doit prêcher. Si c'est l'évangile de Christ, ben on leur reconnaître connaître vêtement qui est Christ, en fait, qui m'a sauvé. Ce n'est pas un prophète. Qui m'a dit me guérir. Ce n'est pas un prophète. Qui me recevra dans la gloire. C'est pas un prophète. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut que Christ soit prêché pour que les âmes qu'il a sauvées le reconnaissent et qu'ils puissent l'aimer. Mmh. Et vous êtes toujours là. Branham m'a dit, Branham dit, c'est normal que les gens deviennent de Branham. Donc, ils reçoivent un mauvais esprit. Et ce qui fait également qu'on vous considère. Imposteur, devant Adam. Il n'y a pas de problème. Si vous. vous cette étiquette? Si c'est pour mon Seigneur Jésus-Christ, on peut me traiter de tout le nom. Les apôtres qui m'ont précédé on a traité de tout le nom, effectivement. Est-ce que c'est moi qui serai épargné? Mais je reviens encore sur ça. Il faut que le peuple de Dieu revienne à l'absolu, qui est donc la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui transforme les gens, qui nous ramène effectivement à la présence de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Nous arrivons au terme de notre entretien avec le frère, on a réalisé, Mais, la civilité voudrait qu'on lui laisse le dernier mot pour pouvoir parler à vous, frères et sœurs qui le suivaient. Peut-être qu'il aurait un, un conseil, une orientation à donner à ceux qui sont appelés de Dieu, qui reconnaîtraient au travers de lui le don de Dieu, l'appel du Seigneur. Frère Lorna avant de clore, vous avez quelques spectateurs qui vous suivent. Quelques mots à leur dire. Que le Seigneur le bénisse et bénisse chacun de vous. Vous, vous suivrez effectivement. Euh, je voulais dire une chose, c'est que nous vivons dans un temps tout à fait particulier. C'est le temps où le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire que c'est le temps de la Grâce. La Grâce n'est pas infinie, elle ne sera pas infinie. La Grâce, c'est une période de temps auquel le Seigneur a accordé la possibilité effectivement aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, de pouvoir, maintenant, revenir au Seigneur, et ce qu'on appelle la période favorable. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, effectivement, dit, voici, maintenant, le temps favorable. C'est le temps où le cœur, quelqu'un qui peut invoquer Dieu, le Seigneur peut aussi l'entendre et aussi le ramener aussi dans la position pour qu'il vive et marche avec le Seigneur. L'histoire des nations va se clôturer. Et que vous savez aussi que nous sommes vraiment à l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge le plus difficile, vous pensez que c'est l'âge le... Un... le plus difficile. Parce que tous les démons depuis les temps, effectivement, ainsi de suite, se sont concentrés maintenant dans cette temps-ci. Mmh. C'est pour ça que vous verrez que les esprits des parisiens, des saducéens, c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que la séduction a tellement augmenté. Mais le Seigneur nous a parlé en nous faisant comprendre que les élus seraient séduits si cela était possible. Un élu est quelqu'un, effectivement, qui a l'amour de la vérité en soi. Parce qu'il est élu pour un but bien précis. Alors, ce qui veut dire que, que si on est élu, ça veut dire que on a quelque chose à pouvoir faire, effectivement, pour le Seigneur sur cet état. C'est pour ça que nous remercions notre Dieu de pouvoir avoir envoyé un prophète, effectivement, avec un, un message pour ce temps, effectivement. Il dit, effectivement, comme l'élie comme les prophètes, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés. Si Dieu est Dieu, allez à Dieu. Si Baal est Dieu, allez à Baal. Parce que c'est que nous devons savoir ce que le Seigneur nous a permis de réaliser qu'il est le seul qui sauve, qui guérit et qui n'a pas changé, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui dont on doit prêcher, c'est dont on doit aimer, c'est dont on doit chanter dans les chants et les cantiques, c'est lui dont on doit prier, effectivement, lui dont on doit, on doit aussi témoigner. Alors, sortez des idolâtries, d'adorer des, des banames, de ceci et de cela, ou des prédicateurs qui sont pour vous devenus absolus, avec ça c'est la direction de l'enfer que vous allez. Mais Dieu, jusqu'aujourd'hui encore, il encore ouvert encore les temps de la grâce. Il les qui retentit encore, « Sortez du milieu de mon peuple. » Il ne faut pas la confusion parce que le pouce dont on parle, l'épouse est parole. Elle ne peut pas combattre la parole. Elle ne peut pas elle, elle, elle, elle peut pas aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est que la parole de Dieu parce qu'elle est destinée à manifester Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Frère Léonard. Merci beaucoup et surtout pour cette conclusion et comme c'est la parole de Dieu, on ne peut pas ajouter quelque chose. Tout ce qu'on peut ajouter, soyez fidèles aux entretiens, aux interviews de l'émission Que dit la Bible qui passeront sur le net, qui passeront aussi sur, la, euh, sur, dans les, sur les chaînes de télévision et nous prendrons donc euh, le rendez-vous pour que Dieu voulant nous puissions nous retrouver devant la caméra de l'émission Que dit la Bible, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs et les, qui ont accompagné le frère Léonard ici à, au site touristique Malanda Lodge, et à nous revoir soit demain sinon dans la gloire avec le frère Léonard Alifessé. Shalom peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Merci. Merci.